Vive la Culture est une ressource numérique qui place le conseil éditorialisé au centre de la relation avec les adhérents des médiathèques. Sur Vive la Culture, le conseil éditorialisé se présente sous la forme de sélections courtes qui réunissent autour d'un thème central une douzaine de références, des nouveautés comme des titres plus anciens, des best-sellers comme des titres à découvrir, et qui mélangent musique, littérature et cinéma en fonction du thème choisi. Ces sélections sont subjectives, conçues et réfléchies par des journalistes tout le contraire des listes générées automatiquement par des algorithmes, qui nous enferment dans nos habitudes et suppriment donc tout effet de surprise. Les algorithmes exploitent nos données passées, nous rendent prévisibles et de fait, massifient la consommation. Vive la culture, mise sur l'humain, l'avenir et la curiosité qui réveille le bouche à oreille, l'enthousiasme l'envie de partager. Cette éditorialisation est indispensable pour maintenir la diversité culturelle et prolonge le travail des bibliothécaires dans les lieux d'accueil. Vous pouvez intégrer Vive la Culture soit en passant par votre SIGB qui développera un player que nous mettrons à jour avec nos nouvelles sélections, soit avec un identifiant unique sur notre site qui permet à l'adhérent de naviguer dans l'ensemble de l'univers de Vive la Culture et de faire une recherche dans votre base de données. Cette solution simple, rapide à mettre en place est gratuite et a été développée avec le concours de la BDP du Pas-de-Calais. Retrouvez notre manifeste et nos engagements sur notre site et n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences dans ce domaine. A bientôt sur vivelaculture.com